Si tu es comme moi, tu as forcément déjà entendu ce, cette phrase qui dit « Avec le temps, tout s'arrangera. » J'ai une très mauvaise nouvelle. C'est une fake news. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, le temps n'arrange absolument rien du tout. Mais c'est ce que tu fais pendant ce temps. Je vais répéter. Ce que tu fais pendant ce temps qui arrange les choses. Mais si tu penses que le temps tout seul, comme ça, de manière magique, va arranger les choses, c'est que franchement... C'est encore très naïf de ta part de penser ça. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des personnes en fait qui, euh, euh, qui vont se dire qu'avec le temps tout va s'arranger, avec le temps ils vont réussir. C'est absolument pas vrai parce que dans cette, dans cette chaîne, j'ai donné plein de conseils, j'ai posté plein de vidéos pendant euh, les dernières années sur euh, plusieurs sujets dans le cake design, dans le business du de cake design. Et je me suis rendu compte qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont euh, écouter ce que j'ai dit et qui vont simplement continuer leur vie en se disant qu'avec le temps, ça va s'arranger, mais qui ne vont absolument mettre en place aucune action. Je dis bien, aucune action voilà. Deuxième personne, deuxième catégorie de personnes, c'est celles qui vont écouter mes vidéos gratuitement mais qui vont y trouver de la valeur et des conseils hyper pertinents. Et ça, j'ai des témoignages en lot par rapport à ça. Parce que ces personnes-là, elles ne vont pas simplement retourner se dire « Ok, j'ai écouté un truc bien, mais elles vont mettre des choses en pratique. » En gros, elles vont se, elles vont se servir du temps pour exécuter ce qu'elles ont entendu. Et elles vont avoir des premiers résultats. Et il y a une troisième catégorie de personnes c'est celles-là qui vont écouter mes vidéos gratuites, qui vont commencer à mettre en place des choses et qui vont commencer à avoir des premiers résultats et qui vont vouloir aller encore plus loin et qui vont passer le cap de venir me voir pour prendre une de mes offres, de mes accompagnements pour aller encore plus vite et encore plus loin par rapport à leur projet, à leur mindset mais aussi à ce qu'elles veulent vraiment faire et comprendre aussi comment fonctionne en fait le marque design en gros, tout ce que j'ai emmagasiné depuis plusieurs années en très peu de temps et vont pouvoir repartir avec le même bagage, le même taux de connaissance. Car la connaissance est un pouvoir. Dis-moi, parmi les trois personnes que je viens de décrire, laquelle es-tu es de celle qui écoute quelque chose et qui repart quand tu n'avais rien entendu Es-tu de celles qui écoute quelque chose et qui repart avec un plan d'action et qui met en pratique, qui passe à l'action Donc il y a un mouvement qui se porte, donc le temps n'est pas juste neutre, n'est pas juste là, ce n'est pas de la magie, mais ce sont des actions qui sont posées. Ou alors celles qui veulent aller vite et qui veulent aller loin et qui vont prendre un accompagnement. Dis-moi, laquelle des trois es-tu